Nous allons maintenant évoquer l'impact du polyhandicap sur les apprentissages scolaires. Donc dans votre livret d'accompagnement, ça va euh, concerner l'ensemble des diapositives à partir de la numéro 13. Alors bien évidemment que euh, les élèves en situation de polyhandicap qui relèvent donc d'une situation complexe, hein, je le rappelle, euh, vont être en grande difficulté pour acquérir les apprentissages scolaires. Donc l'objectif premier ne sera pas la lecture, l'écriture, mais bien de continuer à développer les compétences de l'élève en fonction de ses possibilités. L'idée, c'est de s'inscrire dans son développement pour lui permettre de progresser. Alors, une première chose, c'est... Quand on accompagne un élève en situation de polyhandicap, c'est d'être vraiment vigilant à la question du respect du rythme biologique de l'enfant. Euh, ces enfants peuvent être relativement fatigables. Il va falloir leur proposer souvent des pauses, bien souligner les, de, les temps de transition hein, entre ce qui est travail et ce qui est répit. Euh, et pour cela, il va falloir aussi dans un premier temps bien observer l'élève pour identifier par exemple combien de temps il est en capacité euh, de réaliser une activité sans que ça entraîne chez lui un surcoût euh, au niveau de la fatigue. Alors, généralement, les activités qui vont être proposées aux élèves en situation de polyhandicap, ce sera plutôt des activités qui sont issues du référentiel de l'école maternelle. On, on verra aussi qu'on peut beaucoup puiser dans ce qui relève de la pédagogie Montessori, qui est beaucoup basée sur le, le sensoriel. Alors, un, deux exemples ici, vous voyez hein, la question de, par exemple, tout ce qui va être musique. Il est vrai que l'AESH peut euh, construire, fabriquer aussi certains outils, certains euh, instruments sonores euh, qui vont stimuler les capacités euh, auditives de l'élève. En fonction des compétences de l'élève et bien évidemment sur avis médical, on va aussi pouvoir encourager certaines pratiques d'activité d'EPS. Euh, je pense notamment, là vous voyez l'image de la piscine. Hein, pour certains élèves en situation de polyhandicap, euh, la piscine peut être euh, euh, source de développement de, de compétences intéressantes du fait du milieu euh, aquatique qui est particulier. Alors je rappelle l'existence dans le département du Rhône, de ce qu'on appelle le gth EPS groupe technique handicap EPS qui propose différentes modalités d'intervention pour venir en appui euh, des équipes concernant l'accompagnement des élèves en situation de handicap lors des activités d'EPS. Donc ça peut être à la fois du prêt de matériel, euh, du conseil ou même euh, la possibilité euh, d'un intervenant qui va accompagner l'élève sur certaines activités euh, d'EPS. J'évoquais tout à l'heure la pédagogie Montessori, effectivement hein, dans la démarche, l'idée c'est que l'intelligence se développe beaucoup par l'action et notamment par tout ce qui va être sensoriel. Alors voici ici quelques exemples d'activités. Tout cela aussi pour vous dire qu'il est important d'être créatif et que parfois, dans les classes, on trouve le matériel pour réaliser un certain nombre d'activités sans le moindre coût. Il est vrai que beaucoup de matériel spécifique peut, peut engendrer un coût important, mais qu'en faisant qu'avec quelques astuces, on peut aussi fabriquer des outils pertinents et intéressants pour développer les, les capacités sensorielles de ces jeunes avec un polyhandicap. Alors ici, on vous en montre un, un certain nombre d'exemples. Euh, le premier, vous voyez ici, c'est tout ce qui va être les bacs sensoriels où on va permettre à l'élève de développer le sens tactile. Euh, là, dans ce cas là, on demande à l'élève par exemple d'aller récupérer les poissons qui sont dans ce bac et on va les les dissimuler de plus en plus au fond euh, du bac, pour amener à une exploration tactile de l'environnement. Autre outil qu'on avait déjà présenté avec, dans la déficience visuelle, c'est les mémories tactiles. En sachant que par contre, pour certains élèves, le fait d'apparier, c'est-à-dire d'associer deux éléments, peut aussi se révéler un petit peu complexe. Donc là, vous avez le, sous la forme de mémoire, mais ça peut être aussi sous la forme de petits coussinets avec des textures différentes euh, que l'élève va pouvoir euh, appareiller. Autre euh, outil à fabriquer, euh, c'est l'idée que parfois on va développer certains gestes comme par exemple le geste d'empiler, d'encastrer et euh, généralement dans les classes de maternelle on va utiliser des outils de type euh, Lego. Euh, pour les élèves avec un polyhandicap, euh, même quand les Lego sont très gros, euh, ça peut être un geste complexe et peut-être que dans un premier temps on va travailler ce geste uniquement en, en, en empilant des pots de, de, de compote vides qui vont nécessiter d'acquérir le geste sans venir complexifier la, la tâche. Un autre exemple d'outil euh, qui peut être conçu, euh, c'est à partir de l'utilisation d'une boîte à chaussures dans laquelle on va faire des trous et on va insérer dans chaque trou, on va positionner un œuf en plastique hein, qu'on trouve dans une certaine marque de chocolat. Euh, juste en aparté quand même, il faut, être, faut faire très attention quand on accompagne certains enfants à, à être vigilants à ce qu'ils ne portent pas les objets à la bouche. Si c'est le cas, ben, on, on utilisera un autre type de, de matériau. Donc là, on positionne ces œufs en plastique dans chaque trou et euh, l'élève va devoir... Euh, appuyer. Donc là, le geste, c'est un geste qui est appuyé. Par exemple, on va utiliser en maternelle beaucoup de choses où il faut encastrer. et eh bien le geste d'appuyer, c'est un prérequis avant ce geste d'encastrer. Donc là, l'élève va pouvoir appuyer et en plus, on va pouvoir travailler la permanence de l'objet puisque quand on ouvre la boîte, on retrouve les objets à l'intérieur. Autre possibilité encore, d'outils sensoriels et d'outils euh, euh, qu'on peut facilement utiliser, c'est ce qu'on appelle euh, les, les encastrements. Donc vous voyez plusieurs euh, exemples, hein, des anneaux à encastrer sur une tige. Ça peut être aussi des cubes, des balles, euh, des pompons, des, des boîtes euh, de médicaments, etc. Euh, je rappelle juste quand même que, que ce que j'ai dit tout à l'heure, on est vigilant sur le fait que si l'élève met à la bouche, on ne donne pas ce type de matériel. En tout cas, on donne du matériel suffisamment adapté. Euh, vous voyez différentes possibilités, différentes présentations. En fait, c'est le principe de la boîte à forme qu'utilise le, le tout petit, sauf que souvent, elle est trop complexe parce qu'il y a différentes formes. Là, l'idée, c'est qu'on fabrique ses propres boîtes. Donc là, c'est à partir de boîtes de lait infantile. où On va découper les différents couverts pour pouvoir proposer euh, différents types d'encastrement. Euh, J'insiste aussi sur la présentation. Vous voyez, à un moment, la boîte de lait, elle est euh, avec les cubes. Hein. Il, y a, il y a une boîte qui détermine l'ensemble du matériel, une boîte où on range les cubes, et ensuite, à côté, la boîte où on doit encastrer. Eh bien, cette organisation permet aussi visuellement à l'élève de comprendre davantage la consigne. C'est la même chose pour la situation de tri. Hein. On propose à l'élève de trier, alors là, c'est des des gâteaux en plastique hein, et on va préparer l'activité de telle sorte que visuellement la consigne soit facilement accessible et puis on va amorcer l'activité pour qu'il y ait un modèle. Vous voyez là dans le cas du tri on est sur juste deux objets à trier et je crois qu'il faut vraiment être vigilant aussi en fonction des compétences de l'enfant pour lui demander des, des, pour avoir parfois des objectifs vraiment même très minimes. Alors, je parlais de ces objectifs même très minimes, et ça va vraiment avoir son importance. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, besoin d'encourager, valoriser, parfois des, des progrès, mais vraiment... Euh, très, très minime de l'élève, mais c'est vraiment important. Et ce qui est important aussi, c'est d'accepter de, de prendre son temps avec ses élèves en situation de polyhandicap. Donc, prendre son temps, avoir des exigences adaptées. Hein, on avait vu tout à l'heure dans le trouble du développement intellectuel, exigences, mais bienveillance. Et puis, valorisation des progrès, même les plus minimes.